L'instauration d'un pouvoir présenté comme celui des soviets en Russie en octobre 1917 est la source d'un des plus tragiques malentendus du siècle. Depuis la révolution de février 1917 qui avait mis à bas le tsarisme, les soviets « conseils » en français étaient devenus les organes de base de la démocratie directe des travailleurs russes. Devant l'impuissance du gouvernement révolutionnaire provisoire des libéraux et socialistes révolutionnaires, dirigé à la fin par le fantasque Kerinsky, la dualité des pouvoirs avait favorisé de plus en plus ceux qui réclamaient tout le pouvoir aux soviets sur place et au centre, avec pour corollaire les revendications de la terre aux paysans, l'usine à l'ouvrier, et surtout de paix immédiate, sans annexion ni contribution. Lénine fut remarquablement s'adapter à ces mots d'ordre et surtout les utiliser pour accomplir le coup d'état d'octobre 1917, prétendument au nom des soviets et, en réalité, au bénéfice exclusif de son parti et de son centre unique de décision, le comité central. Cette substitution fut vite décelée, mais étant donné les circonstances, elle fut considérée comme provisoire. Les anarchistes russes, assez nombreux quoique insuffisamment organisés entre eux, soutinrent et même collaborèrent avec les bolcheviks. En effet, il leur sembla que ceux-ci avaient jeté aux orties tout l'héritage social-démocrate et s'étaient ralliés aux thèses libertaires. Avec le temps, ils s'aperçurent que ce n'était pas tout à fait le cas, que le fond centraliste et étatiste habitait toujours la tête de Lénine et de ses fidèles. Cependant, la guerre civile, l'intervention étrangère et la menace d'une restauration de l'ordre ancien ONI firent taire les critiques et les amenèrent à participer étroitement à la défense de ce qu'ils appellèrent les acquis de la révolution, ceci sous la direction du Parti bolchévique. Ce n'est qu'à la fin de l'année 1919, lorsque la victoire contre les Blancs devint probable et que le nouveau pouvoir bolchevique démontra sa volonté d'hégémonie et qu'il en vint à les réprimer directement, que de nombreux anarchistes s'en détachèrent, sans d'ailleurs tous prendre parti les armes à la main contre lui. Après la répression de l'insurrection des marins de Kronstadt en mars 1921, leur réserve se transforma en hostilité déclarée et la rupture fut consommée. Bien évidemment, il était trop tard, la nouvelle autocratie s'était solidement installée, disposée d'un fort appareil étatique de contrôle et de répression, et pouvait faire face sans trop de difficultés à toutes les contestations internes. Précisons que ce phénomène de ralliement aux bolcheviques ne fut pas l'exclusivité des anarchistes, hein, mais se manifesta tout aussi bien chez les autres tendances révolutionnaires anciennes. Que ce soit les socialistes révolutionnaires, les mencheviques, les Bundistes, parti social-démocrate juif, ou même les fractions social-démocrates dissidentes jusque-là hostiles à Lénine, Trotsky sera lié à lui dès son retour en 1917 en Russie. Cette seconde Union sacrée prétendue révolutionnaire au nom du mirage du soviétisme fut en fin de compte encore plus funeste au mouvement révolutionnaire russe et international. Revenu en Russie, après 40 ans d'exil, Kropotkin prend vite conscience de l'état des choses et dans une fameuse lettre aux travailleurs de l'Europe occidentale, le 10 juin 1920, il expose son analyse de la situation. Il estime que la révolution russe était de progresser là où la révolution française s'est arrêtée, à savoir l'égalité de fait, économique. Malheureusement, cette tentative est l'œuvre de la dictature fermement centralisée d'un parti, continuateur, dans une certaine mesure, de la conception centraliste et jacobine de Babeuf. Il pense que c'est en train d'aboutir à un fiasco, et apprend comment le communisme ne doit pas être introduit, même par une population fatiguée de l'ancien régime, et n'opposant aucune résistance active à l'expérience faite par les nouveaux gouvernements. L'idée des soviets, poursuit-il, est une grande idée, d'autant plus qu'ils doivent être composés par tous ceux qui prennent une part réelle à la production de la richesse nationale, par leur propre effort personnel en présence de la dictature d'un parti, ils perdent toute signification, surtout s'il n'y a aucune liberté de presse ni de campagne électorale pour leur désignation. Cette dictature est une condamnation à mort pour la nouvelle construction. La nouvelle bureaucratie créée par les bolcheviks est encore pire que la française, qui exige, par exemple, l'intervention de 40 fonctionnaires pour vendre un arbre abattu par un orage sur une route nationale. Les travailleurs occidentaux doivent en tirer les leçons, car s'en rapporter au génie de dictateurs de partis, c'est le meilleur moyen de ne pas accomplir la révolution, de rendre sa réalisation impossible. Il met en garde contre de telles directives, et il termine en préconisant une grande internationale qui ne soit pas à l'image ni de la seconde ni de la troisième, toutes deux dirigées par un seul parti, mais qui regrouperait les syndicats du monde, tous ceux qui produisent la richesse du monde pour se délivrer de son présent assujettissement au capital. En 1920, lors de la visite d'un camarade étranger, le vieil apôtre du communisme libertaire déclare encore que les communistes, avec leur méthode au lieu de mettre le peuple sur la voie du communisme, finiront par lui faire haïr jusqu'au nom. Prévision des plus exactes, hélas, bien que Lénine n'usa de ce terme qu'à partir de 1918, dans le but évident de couvrir de cette appellation noble son galimatias théorique que le social-démocrate Charles Rapoport qualifiera alors tout bonnement de « blanquisme à la sauce tartare ». L'analyse de Kropotkin fut partagée par la grande majorité des anarchistes russes, mais une partie non négligeable d'entre eux choisit néanmoins de continuer à œuvrer avec les bolcheviks, quitte à adhérer officiellement à leur parti. Ce fut entre autres le cas de notre vieille connaissance Kibalchich, ex le rétif, l'admirateur de la virilité des bandits, ex-adorateur de l'anarchie et ex-théoricien de l'anarchisme individualiste, devenu dorénavant Victor Serge. Selon lui, la Terreur Rouge était à appliquer sous peine de mort, une faiblesse eût peut-être amené la défaite. Celle-ci aurait conduit à la Terreur Blanche, cent fois plus atroce. Ici, Serge prend l'exemple de la Commune de Paris, les Versaillais auraient fait en deux semaines trois fois plus de victimes que la Terreur Rouge en Russie, en trois ans de révolution. Comme celui de Pinocchio, son nez a dû s'allonger considérablement avec cet énorme mensonge. Latsis, l'idéologue tchéquiste, a reconnu lui-même près d'un million sept cent mille victimes de la Terreur Rouge, dont un grand nombre de paysans et d'ouvriers. Sans ciller, Serge réduit cela à dix mille petites victimes de boue et de sang. Il s'agit bien là d'une menterie volontaire, car il était bien placé à Pétrograde pour connaître le dessous des statistiques du régime. Suit une réminiscence anarchiste-individualiste, le mépris de la masse, perverti par l'ancien régime, relativement inculte, souvent inconsciente, tiraillée par les sentiments et les instincts du passé. Tout cela pour amener la justification de la dictature révolutionnaire. Le parti bolchevique, cette minorité énergique et novatrice obligée de suppléer par la contrainte à l'éducation des masses attardées, mais quelle trahison tout de même des idéaux de sa jeunesse et quelle abjection pour accomplir sa basse besogne Parmi les anarchistes ralliés au bolchevisme, il s'en trouva heureusement peu pour atteindre ce degré de servilité. Le plus grand nombre d'entre eux soit quittèrent le parti, s'ils y étaient entrés, soit prirent leur distance à la suite de la répression de l'insurrection de Kronstadt, puis de l'interdiction des tendances au sein du parti et de l'introduction de la NEP qui la suivirent. Tel fut le cas, en particulier, d'Alexandre Berkman et d'Emma Goldman. Le masque soviétique du régime bolchevique tombe et tous peuvent se rendre compte de sa véritable nature. Pour mieux s'en démarquer, la Fédération communiste anarchiste de 1914 change son nom, dès sa reconstitution, en Union anarchiste (UA). Franchement et définitivement hostile aux bolcheviques à partir de la fin 1920. Moulin et Mereim, les deux leaders de la minorité ségétiste hostile à l'Union sacrée, à la différence de Rosmer et Monat, ne se laissent pas berner par Lénine. Mereim l'avait affronté à Zimmerwald en 1915 et avait vite percé le personnage. C'est un guédiste, cent fois plus secrétaire que tous les guédistes réunis, ce qui n'est pas peu dire. Ne désirant que la dictature sur tout et sur tous, sa dictature à lui dut la civilisation reculée d'un siècle. Le militant ouvrier retrouvait dans le mysticisme des adorateurs de Lénine le même sentiment qui animait vingt ans auparavant les enthousiastes du général Boulanger, la même ardeur inconsciente d'individus cherchant un sauveur, l'homme qui fera la révolution pour eux. Dumoulin, revenu au bercail auprès de Jouot et devenu l'homme fort du comité confédéral, s'oppose violemment aux Moscouter et est l'artisan principal de la scission syndicale de 1921 d'avec la minorité bolchévisante et ses alliés anarchistes. Ceux-ci, à leur tour, se séparent en 1924 des affidés de Lénine et des anarcho-syndicalistes, adhérentes à l'Association Internationale des Travailleurs ayant son siège à Berlin. Le mouvement anarchiste français et international, sorti déjà très éprouvé par la guerre, se retrouve plus divisé encore face à la nouvelle situation créée par l'événement du bolchévisme. Le congrès de l'Union anarchiste n'a lieu qu'en novembre 1920, près de 7 ans après le précédent, 1913. Un congrès international avait été prévu pour septembre 1914, il n'aura lieu qu'en décembre 1921, à Berlin. Les anarchistes ont été pris de court par les événements pour ne pas dire complètement dépassé. La cause évidente est le manque de liaison et tout simplement d'organisation réelle. Que l'on imagine ce qu'une organisation du type de l'Alliance bakouninienne aurait pu réaliser, adopter un point de vue général, le faire connaître, définir une ligne de conduite pratique et la mettre en œuvre, ce aussi bien à propos de la guerre que du phénomène bolchevique. Au lieu de cela, une longue césure, suivie de la division générale des forces. L'échec le plus cuisant des anarchistes se produit en Russie. Pendant toute l'année 1917, leur rang s'était sans cesse renforcé, jusqu'à compter des dizaines de milliers d'adhérents aux fédérations anarchistes de Pétrograd et de Moscou, publiant chacune un quotidien, ainsi qu'à travers tous les centres importants du pays. Leur participation aux journées de juillet 1917, l'insurrection manquée contre Kerensky, à tous les mouvements de grève et, bien sûr, aux combats d'octobre 1917, récupérés par les seuls bolcheviks, montre l'influence déterminante qu'ils ont eue à ce moment. Et pourtant, ils ne se défient pas assez tôt du nouveau pouvoir léniniste, s'en désintéresse en quelque sorte, s'affairant à réaliser immédiatement les transformations sociales et économiques auxquelles ils ont si longtemps rêvé. Ce n'est pas non plus qu'ils restent inorganisés. À Moscou, ils forment 50 détachements de gardes noirs ayant un état-major commun et groupant des milliers de membres. L'attaque vient du côté le plus inattendu pour eux. Dans la nuit du 12 au 13 avril 1918, les 26 clubs anarchistes de Moscou sont pris d'assaut par une unité aux ordres des bolcheviks et de leurs alliés socialistes révolutionnaires de gauche. Ne voulant pas un combat fratricide, 600 anarchistes se rendent. En automne 1918, les gardes noirs de Moscou se sentiront suffisamment fortes pour envisager de renverser Lénine. C'est le danger de la contre-révolution qui, seul, les en dissuadera. En effet, l'union sacrée autour des bolcheviks, contre les menaces de restauration de l'ancien régime, va brouiller toutes les pistes et contribuer à l'effacement progressif et irréversible des libertaires. En Ukraine, les choses évoluèrent différemment, les bolcheviks y étaient au début quasi inexistants et s'appuyèrent sur l'extraordinaire mouvement insurrectionnel maknoviste animé par les groupes anarchistes locaux. En résumé, qu'ils eurent beaucoup plus de mal à se rendre maître de la situation. Relevons qu'une puissante confédération anarchiste, le Nabat, exista en Ukraine durant plusieurs années. Son apothéose devait être le congrès anarchiste pan-russe de Kharkov, en novembre 1920, malheureusement étouffé dans l'œuvre par les léninistes qui sentirent vite le danger. La structure organisationnelle et le fonctionnement du Nabat méritent d'être signalés. De caractère spécifique, il se donne pour tâche exclusive de propager les idées libertaires parmi les travailleurs. Les militants et les sympathisants s'organisent en groupes et en cercles. Sur recommandation de membres du groupe, les sympathisants peuvent être admis à participer à l'organisation. Les groupes forment des fédérations régionales ou urbaines, lesquelles à leur tour constituent la Confédération. Chaque groupe désigne un secrétaire, chargé de gérer son activité et d'être en relation avec les autres groupes et organisations. Les fédérations régionales et urbaines mettent sur pied un secrétariat, désigné en assemblée générale. Ce secrétariat s'occupe de fournir au groupe de la littérature, les propagandistes et agitateurs nécessaires et se charge de l'activité générale de la fédération. Les délégués des groupes forment le soviet de la fédération, lesquels examinent toutes les affaires concernant l'organisation. Ces décisions sont appliquées par le Secrétariat de la Fédération. Celui de la Confédération est élu par le congrès de toutes les organisations anarchistes adhérentes et assume ses responsabilités jusqu'au congrès suivant. Ses attributions sont de publier un organe de presse, d'éditer des ouvrages, d'organiser des écoles de propagandistes, de répartir les militants actifs entre les organisations, de convoquer les congrès et d'entretenir les relations avec les organisations anarchistes d'autres pays. La discipline organisationnelle tient en l'obligation morale pour chaque membre de mettre en pratique les principes et les tâches de l'organisation. En particulier, toute responsabilité prise doit être assumée. Toute intervention au nom du groupe doit être, au préalable, discutée et approuvée à une assemblée générale du groupe. Les responsables doivent régulièrement rendre compte de l'accomplissement des tâches qu'on leur a confiées. La conférence du Nabat, réunissant des anarcho-syndicalistes et des communistes libertaires, attirait l'attention sur l'abus du nom d'anarchiste par toutes sortes d'éléments douteux qu'elle recommandait de dénoncer soit oralement, soit par tract ou publication. Elle rappelait à ce sujet qu'aucun anarchiste digne de ce nom ne pouvait être membre d'une tchéka, d'une milice quelconque, d'un tribunal, être géolier ou participer à d'autres institutions à caractère répressif. De même, aucun anarchiste ne pouvait être directeur ou responsable d'institutions de caractère bureaucratique autoritaire. Ces résolutions pratiques, extraites d'un ensemble important d'autres résolutions prises lors de la première conférence du NABAT du 12 au 16 novembre 1918, montrent le sérieux du type d'organisation créée, et expliquent sa bonne marche pendant plus de trois ans. Nous ne disposons pas d'informations suffisantes sur les autres organisations existantes alors en Russie ou en d'autres parties du territoire, mais nul doute que si, dans leur grandes ligne, elles avaient correspondu aux vœux de Kropotkin et aux principes du Nabat, le cours des événements eût été changé. C'est du moins la conviction des membres du groupe d'anarchistes russes en exil, si d'abord à Berlin, puis à Paris, et qui compte dans ses rangs Pietre Archinov et Nestor Makhno. Ce groupe va s'efforcer d'analyser les raisons exactes de l'échec du mouvement anarchiste en Russie et d'en tirer les leçons tant sur le plan théorique que pratique pour le mouvement international. Il y a là une heureuse conjonction avec les préoccupations des compagnons français, traumatisés par le reniement de l'Union sacrée et par la bolchévisation croissante du mouvement ouvrier.